Du coup, il est avec Patrick. <rire> Salut, Seb. Ah oui. Donc, du coup, je vous propose qu'on fasse euh, la quête de l'Arcwing. Oh, jolie l'épée Ah non, c'est pas une épée. c'est euh, Ça, c'est le casque d'Oberon. Moi, je vois une épée. Moi, je vois ah. une épée aussi. À partir du moment où euh, la boule est bien grossie, donc c'est euh, 7 jours après inf infection, d'après ce que j'ai lu. Du coup, on peut accéder à la salle... Euh, infecté, oui. qui est à gauche euh, du vaisseau quand on descend euh, le cockpit. Et euh, en fait, il y a un siège dans lequel on peut se le faire enlever. Par contre, à ce que j'ai lu... Alors, quand on se le fait enlever, on se le fait enlever par Warframe. Parce qu'on peut se faire contaminer par Warframe. Et euh, apparemment, si on se le fait enlever du, wire, du Warframe, c'est permanent. Ça sert à quoi de l'enlever, en fait Bah, euh, c'est pour enlever un truc moche. C'est pas moche. <rire> bon, chacun son style. Hein ouais, euh, ouais, le verre solitaire dans le cou. Et... Ah, 22 minutes il reste Ouais, pour le réacteur au rookie. Ah, bah je te laisse activer alors. Parce que moi je l'ai plus vu que je l'ai faite. Il y en a contre trop bu là. Oh. En fait ouais, le truc que j'ai vu C'est que bien. sur les systèmes de support On n'a pas besoin de les activer tout de suite Parce que ça donne euh, 30% de De systèmes, J'ai rien entendu Moi j'ai entendu comment ça s'appelle. Qui c'est qui vient de dire coucou à qui, mieux. qui mieux. Ouf Prepare for life support. Huh? <laughs> <laughs> ah. And oh, oh, yeah, I'm a friend Le marteau a quand même une tronche de radiateur J'ai fait un peu le ménage, tu m'en veux pas Putain ils en ont plein les lance-flammes Ça doit être fabriqué en série La réponse est non, je n'ai pas gagné de euh, oh, je... truc supplémentaire donc on fait la um, quête de l'arc wing web. Wow. <rire> J'adore cette arme. On peut détruire les sources de laser bah, c'est c'est surtout moins chiant après Ouais parce qu'en fait c'est une mission sabotage j'ai l'impression Donc il y a des caches secrètes Et des fois dans les caches secrètes il y a des cristaux d'argon Les cristaux d'argon, il faut les utiliser rapidement parce qu'ils se désagrègent euh, après plus d'un jour C'est euh, oh, la seule oh. ressource qui se désagrège avec le temps En fait il faut démarrer le portail Oh oui c'est un trou Oui j'ai eu, c'est un trou Ah c'est un boss hmm. Non Target spotted. Stay sharp. This one is a camp... Il a un nom alors. Non, Quick, pick up the key. Ah. Oui, il y a un... Il y a la clé. Non. Mais, ça veut pas ce chien. Bah, éloigne-toi et rapproche-toi. On s'en oh va. On en reste 14 secondes. Pour sortir du portail. Ah coup, parce, que chinois, complete. parce que le scanner il détecte quelque chose de très Ouais, alors ça je pense qu'il faut pas trop se focaliser dessus parce que mmh. Florian avait essayé ce principe pour trouver des ressources et il était passé à côté de quelques-unes. Par contre, il y a des salles secrètes euh, qui sont accessibles à travers des conduits d'aération. Ah tiens, si j'ai trouvé la sortie. Voilà. Ça a pété. Oui. Pourquoi ils ont mis des lasers au plafond Pour la déco Je sais pas, hein, mode discothèque. Mmh. Et la verre, je ne les comprends pas trop Ah Il a trouvé quelque chose J'entends... Euh... Alors vas-y ah attends. ah attends attends. Oui T'as vu Ouais Oula. Non Attends Ouvre pas Oups alors du coup, peut-être que dans les okay, autres toi. pièces qu'on avait vues du même type, il euh, y a les salles secrètes comme ça. D'où la présence des lasers. Ouais. Au plafond. Vous m'avez entendu Qu'il faut regarder en euh, contrebas de... des chutes d'eau. Oui. Oui. Tu trouves quelque chose dans ta chute d'eau bah Là, il y avait que des coffres normaux. D'accord. Ah, là, il y a un piège. Trouver yeah. <rire> Il est ah oui. dans, dans la flotte. <rire> Ici, il faut carrément. Oh, faut pas jeter trop. Bah. Ah. trouvé Je crois avoir trouvé le dernier. Ah bah suis la flèche Le truc assez chien avec le Sonicor c'est qu'il est large. En fait c'est que du coup quand tu vises, bah, il prend une partie de l'écran devant le viseur. Wouh, la chute Plein de mode. En fait c'est quand je le sélectionne en tant qu'quête, il démarre avec le chrono direct Ah je me disais c'est pas le bon arme Magnifique combinaison. Ah, faut pas monter trop haut. Euh, boum. Ah. Non. À trouver l'entrée de la sortie. Il y a un plan pour des ailes. Un artefact a été locatif. Procisez au site de la fin! Ouais, dans le trou! Tu peux lâcher ta cellule, Seb, je pense. On ne peut pas la lâcher. Non! Faut prendre l'arme principale pour pouvoir la lâcher. Ouais, je sais. Non, généralement, c'est plutôt l'inverse. Je crois qu'on est au principal et j'oublie que ça fait tomber la Excavator has lost power. Find another cell. Ah. Il y avait un gros trou. <rire> C'est chiant les trous au milieu du passage. Mais j'avais pas vu le petit pont sur le côté. Oh, oh merde. T'es trop loin dommage. <rire> J'ai glissé. 30 minutes à attendre, il en faut 2 sur les 3 oh. Pourquoi il n'y a pas de barrière Oh zut ce que je voulais faire. Non. Oh non, j'avais. Ils ont détruit les data. Ça ne se passer de nouveau avec vault. <coughs> bon, n'a plus le droit à l'erreur maintenant. Faut y aller tranquillement. Faut pas se faire détecter. Par devant, Anaïs. À un hein. <coughs> moment, c'est. Ah, ça y est, je suis dedans. Ah, t'as trouvé oui. un passage En passant par le haut, en fait. Oh bien. Euh, je suis vers le haut, mais... Ben, vas-y, fais le boulot. <coughs> Et ben. <coughs> Et maintenant, on peut <coughs> Oh, il m'a bien poussé là, le gars. <coughs> Euh, Quelqu'un s'est fait piquer son arme. Ah bon Quelqu'un a perdu un boltor Non Il ah a oui. mes pieds ah, Il y a des ennemis qui arrachent les armes des mains. <rire> C'est pas grave, on s'en va. Elle a pas une super portée, mais euh, elle est géniale. Mais ça peut se donner les trucs bah apparemment dans le dojo il euh, y a un moyen de s'échanger euh, des, ouais, des composants. Par contre pareil qu'il y a des frais. Ouais. En fait il y a des frais euh, de commerce. Mais dans mm -hmm. le dojo ça coûte... Euh, ils sont réduits. Au c'est quoi que tu voulais Système. Ah raté. J'ai le châssis et le neuroptique. <rire> c'est un échec.